Il y a seulement quelques mois, je voyais bien que quelque chose n'allait pas avec la planète, mais je ne savais pas quoi faire. Ou plutôt, je pensais que je ne pouvais rien faire. Mais quand j'ai vu les vidéos de Greta Thunberg et les grèves de l'école, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose parce que je n'étais pas seule. Pour commencer, je me suis documentée. Puis j'ai décidé de ne plus manger de viande qu'une seule fois par semaine. J'ai ensuite entrepris une grève du silence pour le climat pour faire réagir mes professeurs et mes camarades. Je leur ai dit que désormais, je ne parlerai plus le vendredi en signe de solidarité avec la biosphère qui se meurt. Dès le lendemain, pourtant, le directeur de mon école m'a donné la parole. J'ai présenté ma vision des choses et de retour à la maison, j'ai essayé d'organiser un projet pour la fin de l'année. Cinq groupes de travail se sont formés et les professeurs participent maintenant à nos ambitions. Nous sommes très motivés et surtout, nous avons compris que nous avions les rênes de nos vies en main. Qu'il faut dès à présent s'entraider. Nous devons cesser de nous déchirer dans des conflits inutiles pour nous consacrer uniquement à notre avenir et à celui de la planète. Cette action a fonctionné pour moi et mon école. Pourquoi pas ailleurs Allez-y Nous ne sommes pas seuls. Faites la grève du silence si vos paroles ne font rien. Ce n'est pas pour embêter le monde, mais pour faire réagir et espérer sauver la planète. C'est pourquoi je lance un appel à tous les enfants et adolescents du monde, pour qu'ils fassent eux aussi la grève du silence, destinée à faire réagir leur entourage, nos pays, nos présidents et l'humanité. Pour cela, j'ai besoin de vous. Merci si vous partagez cette vidéo. Nous avons besoin de toute l'humanité pour changer le monde.